Ressortez sans rien valider. Ensuite, allez sur Emblème de crew, Appliquer, Ressortez. Allez sur Couleur principale, Menu des couleurs nacrées. Vous allez sélectionner la teinte Bleu Ultra. Vous validez, vous ressortez. Allez sur crew, vous validez, vous ressortez. Ensuite, allez dans Couleur secondaire, crew, Validez, Ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Oxidized Copper Rose sur votre carrosserie.